Yo, tout le monde c'est Mighty, alors tu connais très certainement des jeux à la première personne comme Call of Duty ou des jeux à la troisième personne à stars de God of War. Mais si on te demande à quoi ressemble un jeu à la deuxième personne qu'est-ce que tu répondras Je crois que c'est une bonne question à laquelle je vais essayer de répondre en y apportant mon point de vue. On va commencer par s'intéresser aux premières et troisième personnes et je me baserai principalement sur les similarités qu'il existe entre le monde du jeu vidéo et celui de la littérature. Vous verrez entre autres mes sources en description. Le récit à la première personne est une technique littéraire dans laquelle une histoire est narrée par un ou plusieurs personnages se référant explicitement à eux-mêmes à la première personne c'est à dire à un jeu le pronom personnel le narrateur est donc le personnage ici on peut simplement voir la similitude avec les jeux vidéo à la première personne qui font tout pour nous assimiler nous les joueurs au personnage à l'écran ça se voit très clairement avec la disposition de la caméra qui va carrément remplacer les yeux du personnage pour tout qu'il en est, qu'on est censé incarner. Le jeu veut nous faire voir ce que le personnage voit et ressentir dans la mesure du possible ce que le personnage ressent. L'objectif d'un jeu à la première personne est ainsi, non pas de simplement incarner un personnage, mais de l'être de le représenter, de se confondre à lui, d'être assimilé à lui. Dans un jeu à la première personne, je suis le personnage. Maintenant, dans un récit, le narrateur peut ne pas faire partie de l'histoire. Le récit est alors à la troisième personne. De même que dans un jeu vidéo à la troisième personne, malgré que tu contrôles le personnage à l'écran, tu n'es tout de même pas assimilé à lui. Vous êtes deux entités à part et même si tu t'identifies à lui, n'oublie pas que ce n'est que lui que l'univers vidéo que tu as en face de toi considère. C'est son histoire que tu joues, pas la tienne. L'effort ici est aussi mis en exergue par la caméra qui n'est plus assimilée à la vue du personnage mais placée derrière lui pour te donner une sorte de vue d'ensemble de ce dernier. On te montre bien là que ce n'est pas ta vie que tu simules mais celle d'un autre. Dans un jeu à la troisième personne, je ne suis pas le personnage, j'influe sur un personnage présent parlons de la deuxième personne le récit à la deuxième personne est une technique littéraire dans laquelle le narrateur s'adresse au lecteur celui-ci étant le personnage principal ou un autre personnage récurrent au sein de la narration dans ce cas précis en prenant le narrateur comme étant le jeu vidéo en lui-même et le lecteur comme étant le joueur, on s'aperçoit qu'il y a un dialogue direct entre eux. Il n'y a aucun intermédiaire, le jeu s'adresse directement à toi derrière ton écran. À la différence des premières et troisième personnes, dans un jeu vidéo à la deuxième personne, le dit jeu reconnaît l'existence d'un être extérieur appartenant à un mode différent du sien mais avec lequel il peut tout de même interagir. Dans un jeu à la deuxième personne, tu n'es pas le personnage à l'écran, tu n'incarnes pas le personnage à l'écran, non, tu es toi, une personne de ce monde que le jeu reconnaît et qui se joue avec lui. Dans ce cas, si ma conception des jeux à la deuxième personne est exacte, alors en existe-t-il réellement oui, un des plus connus étant Just Dance. Just Dance est donc selon moi un jeu à la deuxième personne. Un jeu qui donne des instructions et des informations au joueur réel que tu es et réagit en fonction de sa réponse. Par exemple, le je jeu te demande de lever le bras, tu lèves le bras et il te dit si tu l'as mal fait, tout juste, bien fait ou parfaitement fait. Les habitudes jeu connaîtront de quoi je parle. A partir de cette conception, tu peux t'amuser à chercher d'autres jeux qui pourraient être à la deuxième personne. Ma petite théorie s'achevait là et je te laisse l'apprécier et la critiquer comme tu le souhaites. Aussi, je suis très pauvre et endetté, donc si je suis ici, c'est pour essayer de, de grappiller un peu d'argent entre autres, donc... En partageant la vidéo à quelqu'un que ça pourrait intéresser, en rejoignant la chaîne et ou en likant la vidéo, tu pourrais m'aider à ramasser quelques centimes. Merci d'avance et bonne réflexion.